Grande nouvelle L'UGAP, centrale d'achat public, vient de renouveler son marché formation professionnelle avec Cegos pour les formations sur catalogue. Vous pouvez bénéficier de tous les avantages négociés par l'UGAP. Des tarifs exclusifs, des services dédiés et surtout, vous êtes dispensé de procédures pour vos achats formation. Pour accéder au marché, c'est simple. Il faut d'abord signer une convention avec l'UGAP. Puis, tout se passe en direct avec Cegos. Vous choisissez la formation qui vous convient